Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on commence le conseil d'élèves. Est-ce qu'il y a un président de séance Enzo Allez-y. Je vous laisse la place. Alors très bien. Alors nous allons commencer le conseil aujourd'hui. Tout ce qui se dit au conseil reste au conseil. Chacun a le droit de parler bien évidemment. On ne se moque pas des autres. Je voudrais déjà désigner un secrétaire. Bah, Chloé, je t'en prie. Alors, hop, je te passe le cahier. Alors, nous aurons aussi besoin d'un rédacteur pour le blog, donc si quelqu'un serait volontaire pour être rédacteur, je vois Julie, donc je t'en prie. Alors, j'aurai aussi besoin d'un maître de la parole pour le conseil, donc qui serait volontaire pour être maître de la parole Eran, tu es volontaire Alors je t'en prie, installe-toi comme d'habitude. En fait, le conseil d'élèves, ça consiste et très simplement à ce que les élèves se réunissent pendant une heure chaque semaine et euh, discutent. Et le conseil d'élèves permet de remotiver, de réimpulser en fait, euh, l'envie de travailler, l'envie de se remettre en question pour avoir des meilleurs résultats, surtout qu'avec Parcoursup. C'est très important. Premier point positif, vous êtes 33 à être inscrit, c'est-à-dire l'intégralité de la classe, donc ça c'est plutôt pas mal. Ensuite, il ne vous reste quand même qu'une semaine, je vous rappelle, pour rentrer vos vœux et vous êtes quand même un certain nombre à ne pas avoir rentré de vœux ou même pas avoir rentré suffisamment de vœux. Je vais commencer par Julie, pourquoi vous n'avez pas fait de vœux encore Parce que je suis intéressée par certaines options et j'attends la réponse à certains mails. Ça ne vous empêche pas de rentrer les vœux. donc vous le faites s'il vous plaît L'AP fonctionne sous forme d'entraide, de coopération. Au début de séance, il y a un élève responsable de l'AP qui note au tableau « j'ai besoin d'aide » ou « je peux apporter de l'aide ». Les élèves se répartissent en fonction de ça et aussi en fonction du tableau qui indique les élèves qui ont eu une évaluation d'expert, c'est-à-dire qui maîtrisent une compétence, que les autres élèves vont pouvoir aller consulter pour obtenir des réponses. C'est T carré sur AQ, égale une constante. On s'entraîne pendant l'AP, pendant plusieurs semaines. Et quand on se sent prêt, on peut repasser un contrôle qu'on n'a pas vraiment réussi et on peut rattraper ce contrôle et avoir de meilleures compétences. On est plus dans le côte à côte avec l'élève que dans le frontal. Donc ça permet d'aider l'élève dans son individualité, dans sa spécificité et d'avoir un rapport complètement différent avec lui. On est vraiment à côté de l'élève. Moi, je suis prof d'anglais, donc euh, je n'ai pas de compétences particulières en maths ou en sciences de l'ingénieur, mais euh, sur des compétences transversales, on peut, euh, on peut mettre des choses en place. Voilà.